Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Questions sans détour, qui va s'intéresser à la fiction ce soir, puisque nous recevons le réalisateur de Wish, une fiction tournée chez nous en Guadeloupe, Julien Dalle est notre invité ce soir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, expérience heureuse qui vient tout juste de se terminer ce tournage. Avec quel casting On va y revenir, mais parlez-nous de, de Wish. De quoi va-t-on parler dans cette fiction Eh ben Wish, c'est une fiction sur l'industrie musicale antillaise. Donc ça va être une série qui va parler d'une saga familiale. Euh, et à côté de cette saga familiale où il y aura bah, les, les joies, les peines d'une famille euh, qui, qui a le premier studio euh, de toutes les Antilles avec la plupart des artistes, on va aussi découvrir les artistes qui joueront leur rôle, euh, leur propre rôle, avec ouais. leur propre nom. Voilà. Et ça, c'est pas mal. J'ai dit qu'on va, on va y venir à ce casting parce qu'il est quand même extraordinaire. Ouais. On a vu récemment euh, des séries américaines basées sur ces thématiques de la production musicale ou encore euh, françaises euh, dernièrement avec euh, Validé. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, à mettre en lumière, finalement, cette industrie musicale réelle chez nous et, et euh, qui existe depuis tant d'années bah après deux années de Covid, ouais. euh, on, on sait tous en Guadeloupe qu'il y a énormément de difficultés pour, dans l'industrie musicale notamment, ouais. mais plus généralement pour tous les intermittents du spectacle. Donc je trouvais intéressant d'utiliser l'industrie musicale. On reviendra aussi pourquoi j'ai fait ce choix, ouais. parce qu'on a baigné aussi dans des musiques exceptionnelles, ouais. diverses et variées en Guadeloupe. Euh, donc c'était un, un thème qui me tenait en tant que musicien aussi, amateur particulièrement à cœur, euh, de mettre en avant toutes ces ces stars qu'on a eues pendant la grande époque du zouk, la musique urbaine, etc. Et en fait, l'idée c'est de, de de profiter de ça pour mettre un coup de projecteur. Euh, sur le milieu euh, artistique des chanteurs et aussi des intermittents du spectacle. C'est ça, vous n'êtes pas resté enfermé dans un style musical, mais une volonté de mettre en lumière finalement les styles musicaux euh, de la Guadeloupe, en tout cas des Antilles. Mais toute, toute la série est basée justement sur cette diversité des styles ouais. musicaux et le fait que euh, cette série va avoir pour objectif de créer des liens entre ces styles musicaux. Parce que de, depuis plusieurs générations, on a une transmission de, de nos musiques qui a été faite. Et euh, moi, j'ai fait le constat qu'aujourd'hui, euh, notre musique n'est pas suffisamment transmise à la jeunesse. Et que du coup, euh, quel meilleur moyen que de créer une série où il y aurait à la fois les jeunes artistes et les artistes de la génération d'avant pour que ceux qui aiment ben, le, le Zouk rétro ou la mazurka, la musique traditionnelle oui, ben, puissent venir voir la série pour ça et découvrir des jeunes artistes et aussi les jeunes qui ont 15-25 ans qui connaissent des artistes comme Mata, Warpel, oui. etc. Et ben, puissent venir voir la série pour les voir et ça leur permettra de découvrir et de connaître peut-être des artistes qui ne connaissent pas encore de Zouk, de musique traditionnelle Absolument, d'autant que les plus anciens ont inspiré hein, des jeunes créateurs aujourd'hui. Cette diversité allez, intergénérationnelle, on la retrouve dans le casting. Et là, quand vous avez sollicité des acteurs ou encore non acteurs, euh, ça a été bien accueilli, on imagine. Oui, parce que ils, tout, tous ont, ont salué l'initiative, l'idée qu'on se rassemble autour de même projet fédérateur. Oui. Et euh, Harry Diboulam le disait hier, parce qu'il avait une scène avec Jean-Michel Rotin, avec Francky Vincent, avec Thierry Cam, avec Jacques ouais. Darbo, Et là, on etc. entend le casting, c'est quand même pas mal. Ouais. Oui. Voilà. Ouais. Et donc, euh, il me disait mais ça fait des années qu'on a essayé de se rassembler pour discuter de la direction qu'on donnait à l'industrie musicale, et que finalement, ils ont pu être rassemblés via ce tournage. Donc, ce qui est important dans ce tournage, c'est qu'il y a eu énormément de discussions euh, en aparté euh, entre eux, Ben, on l'espère qu'ils vont permettre de, de développer des collaborations, et d'ailleurs, on a je peux, je peux l'annoncer, on a pour la série Wish déjà euh, deux chansons qui ont été faites pour la série, donc on en aura plusieurs. Euh, un duo entre Missy Sadik et Jean-Michel Rotin, et puis aussi euh, une chanson euh, pour la scène de l'enterrement qui sera faite avec Stéphanie Rupert, qui est une jeune chanteuse bourrée de talent avec une voix exceptionnelle, avec Jacques Darbeau, Thierry Cam, François ladrezo et une chorale de gospel j'en profite pour leur, les remercier c'est Melody School dirigée par Peggy Nanette ah ben voilà, c est, c est, on voit la, la, la hauteur du casting mais racontez nous un peu les coulisses du tournage vous qui êtes réalisateur allez, on va dire chevronné aujourd'hui oui. vous avez de l'expérience en la matière comment la transmettre sur le plateau à des acteurs qui ont déjà réalisé pour certains des fictions voire des, des films et d'autres qui se lançaient dans le jeu pour la première fois ben, notre, notre cinéma est un cinéma un modèle économique fragile donc forcément on a des budgets un peu moins élevés il y a deux éléments qui sont dans l'ensemble de mes films, c'est le fait d'avoir toujours eu des, des chanteurs ouais. puisque moi j'ai toujours considéré que les chanteurs bah, ils ont l'habitude de se mettre en scène, donc on va dire qu'ils ont même si leur métier n'est pas comédien il y, a, il y a une facette artistique du chanteur qu'on retrouve bon euh, dans le il, y a, il y a une facilité pour ouais. beaucoup d'entre en, eux à, à, à jouer la comédie euh, tous ne peuvent pas le faire mais en tout cas en général ils ont quand même des prédispositions pour ça, ils ont l'habitude de leur image. Et donc, euh, par exemple, dans mon deuxième long métrage Retour au pays, il y avait déjà euh, euh, des différences musicales qui étaient exprimées euh, sur fond de, de, de différences de, de société, de niveau social, etc., entre la musique urbaine et le Zouk, et donc, euh, et la, pardon, la musique urbaine et la Big ouais. et donc il y avait déjà, euh, dans Retour au pays qui date de 2008, Winnie Kaona, Admiralty Absolument. et Darkman, Absolument. par exemple. Donc moi, j'ai... Euh, on, on, on est obligé, entre guillemets, pour des raisons économiques, euh, de tenter des paris euh, sur des non-comédiens, on va dire. Mais euh, en général, ce sont des paris qui sont plutôt heureux parce qu'ils ont souvent des prédispositions. Oui, et ce qui surprend, c'est aussi la, la durée du tournage, quasiment une semaine, mais on imagine une semaine à fond. Oui, ouais. on, on est dans un modèle économique de la série. C'est un modèle économique où, mondialement, la production de séries nécessite de faire du volume. Et de l'autre côté, nous, on a nos, notre ancien modèle cinématographique qui consiste à, à prendre son temps, avoir un, un certain nombre de jours, jours de tournage élevé, à faire des scènes complexes, etc. Donc, nous, toute notre idée, c'est de trouver un modèle économique pour l'industrie euh, du cinéma en Guadeloupe, qui soit forcément sur des budgets un peu limités Bien par reproduction ouais. internationale et donc ça passe par le fait notamment euh, de réduire le nombre de jours pour pouvoir délivrer un volume plus important. Mais ça offre la possibilité au métier du cinéma de s'exprimer localement, ça a été d'ailleurs le cas hein, sur ce tournage de Wish. Mais dans tous mes films, moi j'ai fait trois longs métrages euh, notamment le dernier Secret de Famille où j'avais amené 15 Guadeloupéens euh, pour sillonner toute l'Angleterre qui venaient de Guadeloupe, donc moi, moi, dès le départ, j'ai choisi la voie de faire des projets 100% antillais, on va dire, de manière générale, parce qu'il y a aussi des, des techniciens martiniques Bien et sûr, guyanais ouais, qui sont ouais. venus dans les productions. Et euh, ben, oui, je ne déroge pas à la règle, parce que c'est un projet avec 100% de techniciens guadeloupéens. Et vous croyez à cette industrie cinématographique locale Oui, ce qui, je travaille dessus depuis de, de nombreuses années. J'ai déjà fourni un certain nombre de modèles économiques euh, aux collectivités euh, du territoire. Et, et puis, qu'on entend, hein, ça et là, des volontés, en tout cas, politiques, exprimé sur créer justement de la formation, des métiers autour de cette industrie. Mais il y a encore du travail, on imagine. Oui, beaucoup de choses ont été faites ces dernières années pour les courts-métrages et les documentaires. Euh, avec notamment le partenariat entre Canal+, et, et la région Guadeloupe, qui a donné lieu à un certain nombre de très, très belles productions, de documentaires et de courts-métrages. Euh, moi, j'attire l'attention simplement sur le fait qu'il faut que ce travail soit poursuivi pour les longs-métrages et les séries. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que euh, les sociétés de production qui sont en capacité de faire des productions de séries sont des productions qui viennent de l'extérieur donc c'est très bien que des sociétés de production viennent tourner en Wallonie. c'est une très bonne chose mais en parallèle je pense qu'il est important de développer l'assise des sociétés de production locales afin qu'elles puissent elles aussi avoir les coups des franges pour produire euh, euh, des fictions localement. Deux avantages à ça le, le premier c'est que ça permet à nos techniciens d'avoir vraiment des postes clés et d'exprimer de, de, leur, leur talent au poste clé, donc de prendre en expérience significative. Et l'autre avantage, c'est que vu que c'est nous qui écrivons nos histoires, euh, euh, bah, ça veut dire qu'on a une authenticité du propos. Qui, est, qui colle un petit peu plus à la réalité de nos îles. Oui, c'est vrai. Et Alors, on ne va pas livrer tous les secrets, puisque le tournage vient de se terminer, mais on a quand même un échéancier pour que les téléspectateurs puissent apprécier Wish. Alors, Wish, c'est un, une série qui va avoir six épisodes. Et donc, on a tourné l'épisode 1, ou l'épisode pilote, euh, en, donc en septembre 2022 et on va tourner de façon échelonnée jusqu'en septembre 2023 l'ensemble des autres euh, épisodes. Donc ça veut dire qu'on aura d'autres séances de casting, on aura d'autres épisodes qui seront tournés jusqu'en septembre 2023 et l'objectif, c'est de terminer le montage pour fin 2023. Donc, vous, vous avez du mal à également trouver des figurants. On sait que dans les productions en France, beaucoup de gens... Ici aussi, il y, a, il y a cette volonté de participer à un tournage. Alors, pas du tout, ouais. parce ouais. qu'on a organisé une séance de casting à la Croll Beach pendant 4 jours. Ouais. Et on a eu plus de 500 candidats qui, qui sont arrivés. Ce qui a confirmé, euh, Pôle emploi le dit souvent, que les métiers de l'audiovisuel ou de la comédie, c'est l'un des premiers métiers demandés par la jeunesse guadeloupéenne. Donc effectivement, il y a un formidable engouement euh, en termes de comédiens figurants euh, par des gens qui font du théâtre ou des gens qui aimeraient se lancer dans la comédie en Guadeloupe, donc là encore euh, on n'a pas du tout de mal à en trouver au contraire on a été submergé euh, pendant ce casting par des, des jeunes et moins jeunes qui sont venus on en a sélectionné un certain nombre dans le film et donc ça prouve une fois de plus qu'il faut euh, agrandir le nombre de productions locales pour que toutes ces personnes puissent s'exprimer, que ce soit dans la figuration, en termes de silhouette, ou même en termes d'acteurs, euh, dans nos productions. Donc euh, non, il y a, il y a vraiment, euh, dans les métiers artistiques, il y a... Énormément de talents, de gens bourrés de talents. Et puis on en a découvert, hein, des gens qui chantent merveilleusement bien qu'on ne connaissait pas, ouais. ou alors des gens qui jouent très bien euh, parce qu'ils ont fait du théâtre ou tout simplement parce qu'ils ont un don. Le, le réalisateur qui vous êtes parfois est très attentif au jeu des acteurs, de certains qu'on pourrait déceler et peut-être accompagner demain. Vous imaginez peut-être des projets à travers euh, leurs jeux Oui, ben, si on regarde par exemple Christian Lara euh, pendant 40 ans, ouais. euh, sur tous ses films, Christian Lara a lancé un certain nombre de comédiens, il a, il a donné une expérience à un certain nombre de, de, de jeunes et de moins jeunes avec parfois beaucoup de réussite, euh, souvent même et donc euh, l'idée c'est de continuer à donner ces espaces-là de production pour que les, les gens puissent s'exprimer et que certains talents ben, aient le pied à l'étrier pour lancer leur carrière, qu'elle soit, qu'elle reste locale ou qu'elle parte dans le national ou l'international. Pour finir, il y a Wish en ce moment, il y a d'autres projets pour je viens eh ben, oui, j'ai un projet qui a été calé entre Secret de famille, la sortie, ouais, ouais. qui a eu lieu il y a deux ans, et mon quatrième long métrage, qui va être un long métrage sur les cyclones Irma, sur une ouais. histoire vraie humanitaire, euh, et donc il va être tourné entre Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique et la Dominique. Donc c'est un projet très complexe à mettre en place. Et comme ce projet mettait un petit peu de temps à être mis en place, même s'il va se ouais. faire, eh bien il euh, y avait un créneau. Suisir pour une série que j'avais imaginée il y a déjà trois ans. Et, et cette série, c'est Wish, donc, qui va être faite entre 2022 Merci et 2023. Riche actualité. Merci Julien Dalle d'avoir accepté beaucoup. ce rendez-vous. Vous, Vous l'avez attendu, nous, on est impatients forcément de voir ce que ça va donner à l'écran. C'est Wish et c'est Julien Dalle qui était notre invité. On se retrouve dès demain pour un autre numéro de questions sans détour. Bonne soirée.